pour pour l'introduction donc tu as déjà bien expliqué tout le tout le, le contexte et donc merci à, à toi à guillaume xavier et gérard pour l'organisation de ce, ce séminaire donc ça va être un format un petit peu réduit par rapport à ce qu'on avait prévu au départ mais voilà donc tout, tout à distance c'est un petit peu moins facile et le, le thème de ma présentation ça sera sur l'interprétation d'images, effectivement et euh, le, ce qu'on peut faire avec de l'IA hybride, donc qui va mélanger plusieurs méthodes d'IA, euh, en particulier qui s'appuient à la fois sur les données qui sont dans les images et des, euh, des modèles de représentation de connaissances pour, euh, pour guider l'interprétation d'images. Alors juste donc euh, pour euh, dire un petit peu d'où je, je viens, j'ai euh, fait mes études à l'école des mines, donc c'est ce beau bâtiment ici euh, près du Jardin du Luxembourg, et euh, en grande partie au centre de morphologie mathématique qui est euh, à Fontainebleau, donc c'est ce, ce petit pavillon ici voilà, qui est très, euh, très familial. Et euh, là j'ai pu travailler avec les, ben, dans le laboratoire qui a inventé en fait une théorie qui s'appelle la morphologie mathématique, et sur laquelle je me suis beaucoup appuyée par la suite. Donc, je suis un peu tombée dans la, la morphologie mathématique quand j'étais petite, en quelque sorte. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est un peu récurrent dans, dans, dans, toutes, mes, euh, dans toutes mes recherches. Donc ensuite, comme euh, Fabrice l'a dit, j'ai changé un peu d'architecture hein, pour aller à, à, à Télécom. Et euh, toujours avec des liens avec, euh, avec Jussieu. Alors, Télécom a pas mal changé de nom à Jussieu aussi. Et en fait, là, c'était surtout pour l'enseignement et les écoles doctorales qu'on avait des liens assez forts avec, euh, avec Paris 6, l'UPMC, etc. Euh, alors, dans, dans, mes, dans mes recherches, j'ai un moment, je me suis intéressée à la modélisation de toutes les, les imprécisions qu'on pouvait avoir à la fois dans les données et, et les connaissances. Et euh, au début, à assez bas niveau par rapport à l'information qui est dans les images. Puis ensuite, j'ai commencé à travailler sur les, euh, la modélisation d'informations plus structurelles, euh, en particulier avec des, euh, des modèles de relations spatiales entre des, euh, des objets. Et en fait, j'avais commencé à travailler sur ce sujet pendant un séjour sabbatique que j'avais fait à, à Berkeley, donc dans l'équipe de AD. Euh, voilà, et ensuite je me suis intéressée à d'autres intégrer ces, ces modèles structurels dans des, euh, dans des graphes et des, des hypergraphes, et j'ai travaillé pour ça euh, dans un autre séjour sabbatique que j'avais fait en partie à San Paolo, donc, euh, avec Roberto César et à l'Université de Mérida euh, euh, au Venezuela, donc avec euh, Ramon Pino Pérez, donc sur des approches plus logiques euh, dans, pendant ce, ce séjour-là. Donc là, euh, à Berkeley, c'était dans les années 90, 90 95, 96. Et euh, le, le semestre sabbatique que j'avais fait donc, euh, au Brésil et au Venezuela, c'était en euh, 2013, je crois. Voilà. Et donc, ça correspond à différentes facettes en fait, de, de, de mes recherches. Alors, dans les, les, les exemples que je vais montrer… Ils doivent beaucoup au, au travail avec des, des doctorants et des collaborations, donc avec d'autres laboratoires, avec pas mal d'hôpitaux. Je vais vous montrer pas mal d'exemples en imagerie médicale en particulier et des industriels du, du domaine. Voilà, j'ai mis une petite carte ici des, des endroits avec lesquels avec, il y a des gens avec lesquels j'ai travaillé. Je ne suis pas forcément allée partout, mais ouais. Ouais. Donc, euh, ma, ma présentation va se concentrer donc, sur la, le, le problème de l'interprétation d'images et euh, c'est un domaine qui, est, euh, qui, est, qui, a, qui connaît des définitions euh, très très variées et qui ont beaucoup évolué dans le, dans le temps. Alors, ce, qu ce qui est assez intéressant, en fait, c'est que euh, depuis très longtemps, euh, les chercheurs revendiquent l'intérêt de euh, représentation euh, linguistiques et de, de modèles qui peuvent être même logiques pour l'interprétation d'images. Et ça, ça peut être un peu étonnant, mais ça date des, des, de la fin des années 60 et du début des années 70, où on avait ce type de, ce type de, de discours. Alors, il y a eu plusieurs, plusieurs travaux là-dessus, hein, toujours avec des approches linguistiques pour l'interprétation d'images, euh, des travaux dans les années 80 sur les, euh, où l'interprétation était définie au sens logique, en fait, comme un, un modèle d'un ensemble d'axiomes. Et puis, à l'opposé, d'autres approches où l'interprétation était consistait simplement à dire ben, « on va euh, étiqueter des, euh, des structures dans une image, des objets dans, des, dans une image ». Et puis, il y a eu des alternances entre ces différents, euh, ces différents points de vue au cours du, au, au cours du temps, et, euh, et donc on peut passer soit de la reconnaissance simplement d'un objet à vraiment l'interprétation globale de toute, de toute une scène avec euh, la sémantique qu'on va attacher aux objets et à l'organisation des objets dans la, dans la scène. Euh, une question qui préoccupe pas mal de, de chercheurs actuellement, c'est comment décrire en fait, sous une forme linguistique, en langage naturel, le contenu d'une du, image et la question qui va se poser, c'est dans quel langage Est-ce que c'est un langage naturel et dans ce cas, à qui s'adresse, à quels sont les interlocuteurs ou un langage plus, euh, plus formel dans, dans une logique, par exemple Alors, les, euh, les paradigmes d'interprétation d'image, donc ils ont pas mal euh, oscillé entre l'importance des connaissances, l'importance des données, etc. Et euh, actuellement, les. Euh, les... Il y a, bon, avec l'évolution des, des techniques d'apprentissage avec des réseaux de neurones, avec l'apprentissage profond, etc., euh, il y a euh, beaucoup de, de travaux qui s'appuient beaucoup sur les données, essentiellement sur les données, en fait, et ça a donné lieu à des, à des méthodes extrêmement puissantes avec des très, bons, des très bons résultats, mais qui demandent quand même d'avoir accès à suffisamment, de, à suffisamment de données et à suffisamment de données annotées. Et en particulier en imagerie médicale, ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir à traiter des, euh, des maladies rares, des cas où on n'a pas forcément beaucoup de données comme en imagerie pédiatrique, et un coût d'annotation, donc pour ces images qui sont en fait des volumes, des volumes, hein, des volumes tr tridimensionnels, un coût d'annotation qui peut être très, très important. Et euh, ces contraintes ont du coup suscité euh, beaucoup de, de recherches pour essayer d'apprendre euh, avec moins d'exemples, diminuer le, le, le coût de la notation, le coût de l'apprentissage, etc. Alors, on peut aussi compenser euh, ces limites en, en introduisant un peu plus de connaissances et, euh, et, de, et de modèles. Donc, moi, c'est surtout là-dessus que je travaille. Donc, comment on peut utiliser toutes les connaissances ou une partie des connaissances qu'on a sur les images, sur le contexte, donc par exemple l'expertise médicale, et construire des modèles qui vont nous aider à interpréter les, les images. Donc, c'est surtout ce point de vue-là que, que j'adopte dans, dans, dans mes travaux. Alors, qu'est-ce que c'est que ces, ces modèles Donc, les, les modèles, ça va être essentiellement des modèles mathématiques qui vont permettre de représenter à la fois les connaissances et les informations qu'on va extraire dans les, les images, des modèles qui vont permettre de les combiner. Donc, euh, à un moment de ma vie, j'ai pas mal travaillé sur la fusion d'informations et il va falloir prendre en compte le, les imprécisions et les incertitudes qu'on a dans, euh, dans les données, dans les connaissances et du coup, dans les modèles, euh, dans les mo les modèles qui les représentent. Et ce qu'on voudrait, évidemment, c'est euh, pas rester à quelque chose d'un peu formel, mais euh, intégrer tout ça dans des algorithmes pour, pour résoudre des, des problèmes des problèmes appliqués. Alors une des, un des problèmes qu'on va, qu va avoir, c'est que on va avoir d'un côté des modèles de connaissances qui vont être assez abstraits, plutôt symboliques, et puis de l'autre côté des informations dans les images qui vont être beaucoup plus, beaucoup plus concrètes, qui vont venir en fait, qui vont correspondre à des observations, à des mesures, etc. d'une situation réelle et il va falloir euh, traiter ce qu'on appelle le fossé sémantique donc comment on va associer un concept ou un, un symbole à une information numérique qu'on va extraire d'une du, image juste pour prendre un exemple si on a un concept qui est un, euh, rouge par exemple et eh bien qu'est-ce que ça veut dire rouge et évidemment ça va dépendre du type d'objet euh, qu'on qu traite et on euh, ne va pas représenter le concept rouge de la même manière, euh, suivant qu'on s'intéresse à euh, bah, le, la couleur des, euh, des lettres ici dans cette diapo ou à la couleur du visage de quelqu'un qui a un peu de fièvre, par exemple. Ça ne va pas du tout être le même, le même rouge. Voilà. Donc ça, c'est une question vraiment, euh, vraiment importante. Voilà. Et puis, euh, une autre question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on traite les cas pathologiques donc des, euh, des situations qui, qui s'écartent en fait des modèles de connaissances qu'on a, euh, qu a, qu a utilisés et ça évidemment ça va arriver en, en, assez souvent en imagerie médicale voilà. donc derrière tout ça euh, on va faire appel à des techniques de représentation des connaissances des modèles de raisonnement qui vont encore une fois combiner connaissances et, euh, et, et données tout ça pour l'interprétation d'images alors inversement les, euh, les images peuvent aussi permettre de construire des modèles. Donc, on peut apprendre par exemple des connaissances à partir d'images on peut construire des bases d'apprentissage à partir, à partir d'images ou construire des modèles euh, numériques, donc par exemple en imagerie médicale, euh, construire des modèles, ce qu'on appelle des jumeaux numériques ou des patients virtuels. Donc, là, on a un exemple d'un euh, modèle 3D de, de, de, de jumeaux. Euh, donc de, de fœtus en fait jumeaux euh, qui ont été construits à partir d'images euh, médicales d'une euh, d'une femme enceinte et ici un modèle du pelvis d'un enfant avec un, une tumeur qui a été construite à, là aussi à partir d'images médicales euh, acquises avant une opération pour préparer une opération chirurgicale et donc ce type de modèle numérique va be vont beaucoup aider euh, aider les médecins. Donc, voilà, tout ça, ça va dans les, dans les, dans les deux sens. Voilà, alors, euh, donc l'intelligence artificielle hybride, c'est un terme assez, euh, assez vague. Et euh, dans les, les travaux que je vais présenter, les différents pans de l'intelligence artificielle sur lesquels je vais, vais m'appuyer, ça va être la représentation abstraite des connaissances et le raisonnement, donc en m'appuyant sur différents types de logiques les modèles d'imprécision, donc en m'appuyant sur la théorie des ensembles flous. Et ça, ça va nous aider en particulier à combler le fossé sémantique avec une notion qui vient de la théorie des ensembles flous qui va être très utile, qui est la notion de variable linguistique et qui va permettre de passer d'un concept abstrait à un domaine concret, donc par exemple celui de, de l'image, pour combler ce fossé sémantique. Dans les images, on s'intéresse beaucoup à l'agencement, des différents objets dans l'espace. Le, dans et donc, on va avoir besoin de, de représentations plus structurelles. Donc, par exemple, par des, des sous forme de graphes ou d'hypergraphes, où les nœuds du graphe vont représenter les différentes structures qu'on a dans les images et les arêtes, des relations entre ces structures, par exemple, de contraste dans l'image ou de relations, de relations spatiales. Voilà, J'ai travaillé aussi sur d'autres types de relations structurelles, comme des, des ontologies, des graphes conceptuels, etc., et puis, euh, je montrera la fin des exemples en apprentissage, donc avec des, euh, avec des réseaux de neurones. Voilà. Alors, ça, c'est un, euh, un petit panorama des, euh, des, des domaines dans lesquels j'ai euh, travaillé, donc euh, avec euh, très souvent une couche de morphologie mathématique derrière, hein, puisque, voilà, comme je disais, je suis tombée dedans quand j'étais euh, petite et qu'on peut utiliser donc soit pour de l'analyse d'image, donc encore une fois en introduisant de manière un petit peu ad hoc à ce stade des informations sur les structures qu'on veut, euh, euh, qu veut étudier dans des algorithmes de morphologie mathématique. Ensuite, j'ai travaillé sur les ensembles flous pour représenter euh, l'imprécision euh, à la fois dans les connaissances et dans les, euh, et dans les données. Également sur des ensembles flous bipolaires où on va essayer de représenter L'aspect positif et négatif de l'information, donc l'aspect positif ça peut être par exemple des observations comme on a dans les images et euh, l'information qu'on appelle négative qui vont être des contraintes euh, qu'on peut mettre sur ces, euh, sur ces informations ou sur ces, euh, sur ces connaissances. Euh, sur les, les, les informations structurelles, donc pour donner un peu de, de structure à, à tout ça, euh, j'ai travaillé donc sur les, euh, en particulier sur les, les hypergraphes et euh, sur les aspects euh, représentation de connaissances et euh, raisonnement, sur différentes formes de logique, sur l'analyse formelle de, de concepts et euh, pour traiter des problèmes euh, assez classiques en fait, de raisonnement en intelligence artificielle, comme des problèmes de de révision de connaissances, de fusion d'informations, de raisonnement par abduction. Donc, on va chercher une explication à des observations ou des problèmes de raisonnement spatial, en particulier pour l'interprétation d'images. Et puis, donc, depuis à peu près cinq ans, sur les réseaux de neurones et en particulier l'apprentissage profond. Voilà. Euh, du point de vue des, euh, des applications, j'ai tra travaillé beaucoup en imagerie médicale, un petit peu en imagerie satellitaire, beaucoup moins. Euh, sur la, un petit peu sur la modélisation de préférence aussi avec euh, en particulier des approches logiques et un petit peu dans le domaine des mathématiques et de la, de la musique. Bon, je n'aurai peut-être pas trop le temps d'en parler, mais je pourrais vous montrer des petits exemples si, euh, si vous voulez au moment des, euh, au moment des, euh, des, des questions. Alors, j'ai commencé par la, la morphologie mathématique et euh, voilà un petit peu ce qu'on peut faire euh, avec cette, cette, cette théorie. Alors, ce qu'il y a derrière, donc en tout cas dans le pan de la morphologie mathématique auquel je me suis intéressée, donc qui est le, la, la partie algébrique en fait de la, la morphologie mathématique, on va s'appuyer sur des structures algébriques de, de treillis. Donc, en gros, c'est des ensembles qu'on munit de, qu de, de relations d'ordre partiel. Et ça, on peut faire ça sur plein de structures mathématiques différentes donc sur des ensembles flous, sur des, sur des graphes, des hypergraphes, en logique, etc. Et donc, ça veut dire que dès qu'on a mis sur ces, sur ces concepts mathématiques cette structure de tri, on va pouvoir définir des, opérat des opérations de morphologie mathématique et donc manipuler l'information qui est euh, représentée dans ces formalismes avec des opérateurs de, de morphologie mathématique. Voilà. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le dans le détail de de, de tout ça. Je vais plutôt montrer quelques euh, quelques exemples dans ce qui euh, dans, dans ce qui suit. Voilà. Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire en en, en logique Donc, l'idée euh, initial. donc On a travaillé au départ donc, euh, avec Jérôme Lang et puis avec euh, euh, Carlos Skategui et, euh, et Ramon Pino Pérez en logique propositionnelle, puis ensuite on a étendu ça à d'autres types de, de logique. L'idée, c'est de, de travailler sur les, euh, euh, les, euh, les modèles de formules logiques et donc faire le lien entre ce qu'on peut faire sur les modèles d'une formule et ce qu'on peut faire sur des ensembles, donc qui est assez classique en morphologie mathématique. Et euh, L'idée, ça va être de, de, de définir des opérateurs, donc par exemple qui vont euh, aller étendre des ensembles de modèles avec des opérations qu'on appelle des dilatations, ou au contraire les restreindre avec des opérations qu'on appelle des, euh, des érosions. Euh, qui vont être définis à partir de relations entre modèles ou entre mondes, de, qui peuvent être de voisinage, de distance, etc. Et, euh, et à partir de là, on peut euh, construire des opérations très concrètes pour, euh, pour différents problèmes assez classiques en, en raisonnement donc euh, par, je vous montre deux petites illustrations ici euh, imaginons qu'on ait par exemple des ensembles de préférences de deux de, de personnes qui vont être représentés par des formules logiques et euh, ce qu'on voit ici donc en rouge et en bleu, là en très euh, épais ça va être les ensembles de modèles en fait de ces, euh, de ces formules et euh, si on veut faire de la fusion en fait de ces ensembles de préférences, donc là on voit que les deux ensembles de préférence sont disjoints, donc il n'y a pas de, de préférence commune. Et euh, si on veut trouver une, euh, un, un terrain d'entente, en gros, entre ces, ces deux ensembles de préférences, euh, une idée très simple, ça va être de venir d'aller dilater en fait chacun des ensembles de préférences. Donc c'est ce, ce qui est représenté ici par les les cercles euh, ici concentrés qui représentent des dilatations euh, successives jusqu'à ce qu'il y ait un consensus, donc une intersection entre les ensembles de préférences dilatées. Donc, c'est comme si chaque individu était prêt à étendre un petit peu euh, ses, euh, ce qu'il ce qu voulait pour trouver un terrain d'entente avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces, euh, ces approches, c'est qu'on arrive à avoir des, des opérateurs très concrets qui disent concrètement comment on peut faire ici de la, de la fusion, par exemple, de, de préférences et qui vont satisfaire des axiomes qui sont traditionnellement admis dans, euh, dans la, la fusion logique de, de préférence. Et on peut faire ça pour un certain nombre de, de raisonnements, donc de la révision, du raisonnement par abduction, de la médiation, du raisonnement spatial. Alors un autre exemple ici pour le, le, le raisonnement par abduction, donc imaginons qu'on ait une certaine théorie ici sigma, donc là représentée comme un, un ensemble de formules logiques une observation phi qui est là aussi euh, une, euh, représentée comme une formule logique, l'idée de l'explication de cette formule en accord avec cette théorie sigma, ça va être par exemple de cette fois de venir éroder, c'est-à-dire de venir diminuer en fait, l'ensemble des modèles, donc c'est comme si on rajoutait des formules, en fait, pour trouver les modèles les plus centraux possibles dans la théorie qui, qui satisfont euh, l'observation. Le, le, et euh, c'est ça qui va être l'explication. Euh, le, et donc, euh, on a ici, là encore, un processus très concret qui va nous permettre d'aboutir à ces explications avec euh, directement, en plus, une contrainte de minimalité. Voilà. Alors, on peut euh, utiliser cette idée pour faire du raisonnement spatial et euh, sur des, euh, pour l'interprétation d'images, en considérant, par exemple, le problème de l'interprétation d'images comme le, le, la recherche de l'explication d'une observation, qui va être l'image et éventuellement des résultats de segmentation de structures dans des images, à partir d'une théorie qui va être les, euh, une base de connaissances, par exemple des, euh, des connaissances médicales sur ces structures, sur leurs relations spatiales, sur les pathologies qu'on peut trouver, etc. Et donc On peut formaliser en fait, l'interprétation d'images comme euh, un processus de, de raisonnement abductif. Donc, on est vraiment dans le domaine de la recherche d'explication, donc de le, ce qu'on appelle maintenant l'IA explicable. Voilà, mais ça existe depuis très longtemps, hein, le, le raisonnement par abduction. Voilà. Euh, alors, donc, ça, c'est un exemple de, de logique spatiale, en fait, pour faire du raisonnement spatial. Et ce qu'on appelle de manière plus générale le raisonnement spatial, c'est tout le domaine qui va chercher à représenter des connaissances sur des entités spatiales sur des relations spatiales entre ces entités et raisonner euh, sur, euh, sur tout ça. Donc voilà, dans l'exemple précédent, c'était un exemple avec, euh, qui utilisait de la, de la logique. Et euh, je vais vous montrer maintenant ce qu'on peut faire en, en modélisant en plus des, euh, des imprécisions qu'on peut avoir sur les objets, les relations spatiales et aussi euh, les, les types de connaissances qu'on peut avoir en se plaçant dans le cadre de la théorie des, euh, des, des ensembles flous. Alors, donc ce dont on va avoir besoin, c'est de représenter des entités spatiales, de représenter des relations spatiales entre ces entités et de raisonner sur, sur tout ça. Alors, pour les, les entités spatiales, ben on peut représenter des régions dans des images. Donc là, on voit par exemple une, une coupe d'une image IRM et une structure, donc c'est la, la, la structure noire ici qu'on qu voit au milieu, qu'on peut représenter donc comme une région comme une région floue pour tenir compte, par exemple, de l'imprécision qu'on va avoir au bord de cette région, pour tenir compte de, de la résolution de l'image, des problèmes de volume partiel, enfin, de différents phénomènes liés à l'image. On peut décider de représenter cette région sous forme simplifiée, donc par exemple par une boîte englobante, par le centre de gravité, par des points d'intérêt. Voilà, chacune a évidemment ses, ses avantages et ses inconvénients. Avec un compromis à trouver entre la précision de la représentation et euh, la, la complexité du raisonnement sur la, la représentation. Et on peut aussi représenter cette région de manière complètement abstraite, euh, comme une formule logique, par exemple, ou une, une variable a, abstraite en, en myréotopologie. Alors, pour les relations, alors les. Euh, donc, c'est connu depuis très très longtemps que les relations spatiales sont utiles pour raisonner sur l'espace. Ça date des travaux de, de Freeman, de Cooper. C'est peut-être bien donc ça, c'est pour simplement citer des travaux en informatique, mais c'est le, le, le langage sur l'espace, le raisonnement sur l'espace, ça, ça, c'est bien, bien sûr bien antérieur à, à ça. Alors, pourquoi ça, ça va être intéressant? Parce qu'en fait, ces relations spatiales, elles sont beaucoup plus stables que des informations sur la, la forme ou l'apparence des objets dans les images, en particulier quand on a des situations qui s'écartent un peu de, de la normale. Alors prenons par exemple l'exemple qui est ici, donc on a une image IRM du cerveau, donc c'est juste une coupe hein, dans, le, dans le volume, et euh, on a ici une, une tumeur et un certain nombre de structures qui ont été segmentées ici euh, au, autour. Et ce qu'on peut voir, c'est que la tumeur ici, elle a fortement déformé une structure. Donc, cette structure ici, elle correspond dans l'autre hémisphère à la structure qui est là. Et on peut voir que la forme n'a vraiment rien, enfin, est vraiment très différente de celle à laquelle on s'attend. Même chose ici pour, être, pour cette structure qui a été en quelque sorte comprimée et un peu déplacée par la présence de, de la tumeur. Et donc, si on s'appuie uniquement sur la forme des structures, on va avoir beaucoup de mal à reconnaître, par exemple, cette structure. En revanche, si on s'appuie aussi sur les relations spatiales, eh bien, le fait que cette structure soit antérieure par rapport à celle-là, qu'elle soit proche, par exemple, du plan interhémisphérique, etc., donc utiliser des relations spatiales entre les structures, eh bien, ces relations sont beaucoup plus stables, y compris en présence de pathologies. Et comme en plus on va les modéliser avec des, des ensembles floues, ça permet une certaine, une certaine variation par rapport à, à, à la normale. Donc c'est vraiment intéressant de s'appuyer sur ces, sur ces relations spatiales. Alors on peut avoir des relations qui sont binaires, comme antérieures, proches, comme j'ai cité tout à l'heure. Des relations qui sont par exemple ternaires, donc dire que la tumeur est entre ces deux structures, donc c'est une relation qui va impliquer trois objets. On peut avoir des relations qui, a, qui impliquent beaucoup plus d'objets, et parfois dans un, euh, une, un nombre qui n'est pas connu à l'avance. Donc par exemple, ici on a une image aérienne ou satellitaire. On a détecté un certain nombre de maisons ici sur cette image et on va s'intéresser par exemple aux maisons qui sont alignées. Alors ça, ça va être un concept assez imprécis parce qu'évidemment, on ne s'attend pas à un, un alignement tout à fait strict, d'où l'intérêt de la modélisation floue. Et euh, dire qu'on a un ensemble de maisons alignées, ça ne dit rien sur le nombre de maisons qu'on s'attend à trouver dans un alignement. Donc, on veut aussi traiter ce type de, de, de situation. Et puis, on a des, euh, des, des relations qui vont être bien définies. Euh, par exemple, une relation d'adjacence, bon, voilà, c'est quelque chose qui est bien défini si les objets sont bien définis. Et puis d'autres qui, euh, qui sont vagues, même quand les objets sont bien définis. Donc, par exemple, euh, dire que cette structure est entre ces deux objets, dire que ces objets sont alignés, ce sont des notions assez vagues et donc qui vont être modélisées de manière appropriée avec des, euh, des, des, des modèles flous pour prendre en compte justement cette imprécision. Alors le, le langage s'en sort très bien avec ces concepts assez, assez vagues, mais quand il faut mettre ça dans un, dans un algorithme et dans un ordinateur, ben il va falloir avoir des modèles qui tiennent compte de cette, de cette imprécision. Voilà. Alors, euh, on s'est intéressé donc à la modélisation de pas mal de, de relations, donc des relations ensemblistes, des relations topologiques. Des relations de distance, des relations de direction, et puis aussi des relations plus complexes comme entre, le long d'eux, parallèle, traverse, etc. Et dans toutes ces, pour toutes ces relations, en fait, les, les, les outils de morphologie mathématique et des ensembles flous ont, ont été vraiment très, très utiles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vais juste donner un exemple. Euh, donc, imaginons qu'on ait, euh, par exemple, deux, deux objets ici. On peut se poser différents types de questions. Donc, par exemple, on peut se demander, est-ce que l'objet B ici est à droite de l'objet R Et on peut se demander avec quel degré il est à droite de l'objet de de R. Euh, on, une autre question qu'on peut se poser, c'est, euh, par exemple, on a détecté l'objet R dans une image et on va essayer de trouver l'objet B, sachant qu'il est à droite de R, parce que qu'on a ça dans notre base de connaissances, par exemple. Et donc, euh, on retrouve ici notre problème du fossé sémantique, où on va euh, se demander ben, euh, comment on passe du concept à droite de à euh, une représentation de ce concept, sous forme d'un degré de satisfaction d'une relation, ou sous forme d'une région dans l'image euh, qui, euh, qui correspond à la, à la région à droite de l'objet R. Alors, pour faire ça, euh, ce qu'on a fait, c'est définir la sémantique de la relation à droite 2 comme un objet spatial euh, flou. Et donc, c'est ce qui est représenté ici. Donc là, on a des, des niveaux de gris en fait, qui représentent avec quel degré chaque point ici dans cette, euh, dans cette image est à droite du, euh, du point central. Donc évidemment, les points qui sont là ont un très fort degré de satisfaction de la relation. Et puis, quand on s'éloigne de la relation horizontale, petit à petit, euh, les degrés vont, euh, vont diminuer. Alors la forme de cette diminution, on peut euh, la donner a priori ou, ou la prendre. Hein, donc, euh, voilà. donc on a une, des éléments d'apprentissage qui peuvent intervenir, euh, intervenir ici. Et donc ça, ça nous donne finalement la sémantique de la relation à droite 2 et qui peut bien sûr dépendre applique, de, des applications. C'est encore plus évident quand on considère des relations de distance, par exemple, où la sémantique de la relation va fortement dépendre du contexte. Et par exemple, si on dit que des, des, des structures du cerveau sont proches l'une de l'autre, ça ne va pas du tout être le, le, la même sémantique, le même sens, les mêmes ordres de grandeur que si on dit, par exemple, que, euh, euh, que Dijon est proche de Macon, par exemple. Voilà. Donc, on n'a pas du tout la, le, même, le même sens qu'on va donner à la relation. Donc, le contexte va être important. Alors Ensuite, une fois qu'on a défini ça, eh bien, on va utiliser l'opérateur de dilatation dont j'ai parlé tout à l'heure pour à partir d'un objet de référence, donc par exemple le carré qu'on a déjà détecté dans l'image, définir dans le domaine spatial de l'image la région qui est à droite du carré. Et ça, on lit ça comment et Bien, Donc chaque point de l'image, on va avoir un, un, un, une valeur entre 0 et 1, représentée ici par un, un niveau de gris, qui va nous dire avec quel degré on est à droite du, euh, du carré. Donc, on va avoir des, des degrés très élevés ici et puis, encore une fois, qui deviennent plus faibles quand on s'éloigne de la, la, la direction à droite. Donc, voilà la manière dont on utilise en fait le, les modèles flous pour passer d'un concept à un domaine concret qui, ici, est le domaine de l'image. Voilà. Et Ensuite, on peut se servir de ces représentations pour aller guider l'exploration de l'image. Donc, Par exemple, si on cherche un objet B qui est à droite du carré, eh bien, on sait que ce n'est pas la peine d'explorer l'image partout et on va focaliser notre attention sur les régions de l'image où on a un fort degré de satisfaction de la relation. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher par là. Donc, euh, on peut comme ça explorer l'image. Donc, c'est vraiment un processus de focalisation d'attention en fonction des relations spatiales à des, des objets qui ont été déjà détectés. Voilà. Et euh, donc, si on a un modèle de connaissance qui nous dit bah, quelles sont les relations entre différents objets, on va pouvoir s'en servir pour aller guider l'interprétation d'une image. Et c'est ce qui a été fait ici pour reconnaître un certain nombre de structures dans le, dans le cerveau. Alors, si on arrive justement à l'étape de, de raisonnement, donc, on va avoir ces deux composantes, donc, la représentation des connaissances. Donc, qui peuvent être soit ontologiques, soit structurelles avec des, des graphes, soit logiques avec des bases de, de connaissances, donc des ensembles de, de formules. Donc, cette question du fossé sémantique dont j'ai parlé, donc on peut résoudre avec euh, cette notion de variable linguistique dans le, dans le domaine des, des ensembles flous. Et une fois qu'on a ces représentations, on va pouvoir s'en servir pour guider euh, le raisonnement pour l'interprétation d'images. Donc, suivant le type de, re, de représentation, on va par exemple utiliser des méthodes de mise en correspondance, donc par exemple mise en correspondance de graphes, euh, d'hypergraphes, euh, mise en correspondance d'un euh, ensemble de concepts avec des, des structures qu'on va extraire des images. On peut avoir des approches séquentielles où on va essayer de détecter des structures les unes après les autres dans l'image en s'appuyant à chaque fois. Sur des relations par rapport aux objets qui ont été détectés avant. Alors, cette approche, elle a un avantage c'est qu'on peut partir de, de relations relativement simples, d'objets relativement simples à détecter, et aller progressivement vers des objets de plus en plus difficiles à détecter si on les détectait directement dans l'image, mais où là, ça, la, la détection et la reconnaissance vont être simplifiées par le fait qu'on peut s'appuyer sur tout ce qu'on a fait avant et en particulier sur toutes les relations spatiales aux objets qu'on aura détectés précédemment dans la, dans la séquence. On peut aussi avoir des, objets, des approches plus globales où on va exprimer le problème de l'interprétation d'image comme un problème de, de, de satisfaction de contraintes. Donc notre base de connaissances, ou notre, notre graphe de connaissances va être considéré comme un ensemble de contraintes et on va représenter le domaine de chaque objet qu'on cherche dans l'image par ces bornes, par exemple, et petit à petit, on va essayer de réduire l'ensemble des possibilités pour chaque objet, en, réduisant, en rapprochant les bornes, en, fait, en appliquant des propagateurs définis à partir de ces, de ces contraintes. Et ça, ça va nous permettre de travailler euh, sur toutes les, les structures de, de l'image en même temps, de petit à petit réduire les domaines possibles pour chacune de ces structures, jusqu'à arriver à la segmentation, la, la reconnaissance individuelle de chacune de ces, de ces structures. Et on peut aussi utiliser des approches logiques comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, quelques exemples en imagerie, en imagerie cérébrale. Donc là, on a un exemple d'une coupe ici d'image IRM où on va s'intéresser à, à la reconnaissance des structures, des structures internes euh, avec une, une zone qui est pathologique, ici. Et donc, euh, on peut avoir des résultats de ce type-là, donc montré ici sur une coupe et ici euh, en 3D, où on a euh, à la fois la segmentation de la structure, donc on a été capable de délimiter chacune des structures, et sa reconnaissance, donc ici chaque couleur, correspond à une étiquette particulière des, euh, des structures, donc à un nom qu'on peut donner euh, sur les structures. Euh, et euh, on peut adapter les méthodes dans les zones pathologiques. Voilà, donc euh, ça, ça marche, assez, euh, ça, ça, marche, ça marche plutôt bien. Et donc, on va s'appuyer sur une description, en fait, des, euh, des structures et des relations entre structures qu'on va extraire, en fait, de, de, de livres d'anatomie, d'ontologie d'anatomie, et qu'on va ensuite euh, convertir en modèles mathématiques pour guider l'interprétation de, de, de, de, de ces images. Voilà. Euh, un autre exemple ici où on va utiliser à la fois des images anatomiques donc comme celles qu'on voit ici ou celles qu'on voit là, ce sont toujours des images IRM ici, et euh, une autre technique d'imagerie et RM qui va permettre de voir des faisceaux de fibres de la matière blanche. Alors, il euh, y a des techniques qui, à partir de ces images, avec des techniques qu'on appelle des techniques de tra tractographie, qui vont permettre d'extraire tout les, toutes les fibres qu'on voit dans ces images-là. Et en fait, c'est des, des millions et des millions de fibres. Et en fait, ce qui intéresse les, les médecins, ensuite, c'est d'être capable d'identifier des faisceaux particuliers de, de, de, de fibres. et donc là par exemple si on s'intéresse à ce faisceau là c'est le faisceau assiné donc je crois qu'il est responsable de la mémoire des noms propres donc chez moi il ne doit pas trop exister je crois et pour reconnaître ce faisceau on va s'appuyer là encore sur des descriptions anatomiques et donc les, les experts de neuroanatomie décrivent ce faisceau comme un faisceau qui est par exemple antérieur à une structure anatomique qui est, qui est ici et qui passe par un certain nombre d'endroits qu'on peut repérer sur des, des images anatomiques. Et donc là, on va, permet, on va pouvoir reconnaître ce faisceau donc dans cet énorme paquet de fibres, isoler uniquement celles qui correspondent à, à ce faisceau. Et donc ça, ça va être utile pour, pour les, les, les neuroanatomistes, pour les cliniciens, pour des neurochirurgiens qui ont besoin d'opérer, par exemple, dans, dans cette zone, etc., Là, c'est un exemple d'un autre, autre faisceau qui, euh, qui s'appelle IFOF. Ouais. Euh, donc pour changer un petit peu de domaine, un, un exemple en, en interprétation d'images satellitaires. Et euh, là, euh, ce qu'on va chercher à faire, c'est à interpréter des, euh, des scènes où on a un certain nombre d'objets euh, fabriqués. Donc Ici, c'est une scène de port où on va trouver des quais, euh, des bateaux, etc. Et euh, on va représenter ce qu'on s'attend à trouver dans cette scène comme un graphe conceptuel, en s'appuyant sur une hiérarchie de, de, de concepts. Et euh, là, typiquement, par rapport à l'exemple précédent sur les images, euh, les images du cerveau, on ne sait pas euh, combien d'objets de chaque type on va trouver. Donc, par exemple, ici, on sait que bah, les noyaux codés qui sont les structures qu'on voit là, bah, il y en a a priori un dans chaque hémisphère. On n'a pas du tout ce genre de, de cardinalité connue en fait, pour ces images-là et on peut avoir des bateaux dans un nombre qu'on ne connaît pas, etc. Donc là, euh, il va falloir adapter en fait, euh, les méthodes dont j'ai parlé tout à l'heure pour, euh, pour tenir compte de ce genre de, de choses. Donc là, la méthode qui a été utilisée, c'est euh, une méthode euh, aussi par euh, euh, satisfaction de contraintes où les contraintes peuvent impliquer donc, des objets en nombre inconnu et euh, des, euh, des relations spatiales, à la fois entre des objets individuellement, entre des objets à l'intérieur d'un groupe d'objets, donc par exemple dire que les, les bateaux dans un groupe ici sont alignés, et des relations entre des objets, donc par exemple un groupe d'objets euh, alignés et un objet, donc par exemple le quai. Donc par exemple, on va dire ici que ce groupe de, de bateaux est aligné le long du quai et on peut avoir aussi des relations entre des groupes d'objets. Et donc ça, ça va permettre de, à partir de cette image-là et d'une détection de régions homogène dans l'image, d'aller étiqueter chacune des, objets, des, des régions et d'interpréter l'image en disant ben voilà, on a un ensemble de bateaux ici qui sont alignés le long du quai, d'autres bateaux ici qui sont dans la, dans la mer, etc. On peut utiliser cette approche aussi pour aller reconnaître des scènes de port dans une grande image satellitaire et trouver les différents ports qu'on va pouvoir trouver dans cette, dans cette image. Voilà, c'est une autre, une autre application de ce type d'approche. De, de euh, un autre exemple euh, donc, euh, sur lequel on travaille toujours, c'est euh, euh, euh, une collaboration avec l'hôpital Necker pour la, la chirurgie pédiatrique. Et, euh, les, euh, donc les, des, euh, les chirurgiens qui opèrent, par exemple ici dans le, le pelvis, ont besoin de connaître le trajet des nerfs par rapport à une tumeur, par exemple, qui veulent qui veulent opérer. Donc l'idée, c'est évidemment pendant l'opération de léser le moins possible les nerfs, euh, ben, pour pas qu'il y ait de d'impact trop sur les les, les les enfants, donc en particulier pendant leur, leur croissance. Et donc là aussi, on va s'appuyer sur des descriptions des trajets des nerfs qu'on va trouver dans des livres de d'anatomie. Voilà et qui, qui s'appuie sur ce genre de schéma. Donc, ça, c'est ce qu'on trouve dans les, les livres d'anatomie. Et donc, on peut décrire en fait, le trajet des nerfs par rapport à différents points de repère anatomiques. Et là aussi, donc, on va utiliser donc, des modèles flous des relations spatiales donc, qui vont décrire les, les trajets des nerfs, les combiner. Donc, par exemple, là, on voit des, des, des descriptions qui impliquent plusieurs relations par rapport à plusieurs structures anatomiques. Donc, on va combiner toutes ces descriptions pour aller guider en fait, le, le suivi du trajet des nerfs dans les, dans les images et être capable de les étiqueter. Donc là, on voit un résultat ici avec des faisceaux de nerfs qui ont été, qui ont été étiquetés grâce à ces, à ces descriptions. Et donc là encore, on, passe, on part de descriptions symboliques pour arriver à des, des représentations concrètes dans le domaine de, de l'image. Voilà. Euh, alors, pour le, la, la dernière partie de, de l'exposé, je vais montrer quelques exemples où on essaye de combiner en fait, des euh, modèles de connaissances et euh, des, euh, des méthodes d'apprentissage, en particulier par euh, apprentissage profond. Donc, ça, c'est des, euh, des travaux euh, que euh, sur lesquels j'ai commencé à travailler il y a à peu près euh, cinq ans vraiment sur l'impulsion des, des étudiants. Donc, c'est vraiment eux qui ont poussé pour, pour, pour ce domaine-là. Domaine Alors, un premier exemple ici, où on a essayé justement de, de compenser le, le faible nombre de données. Donc, c'était un problème en fait de, de, de, de segmentation de structure dans des images IRM d'enfants de, prématurés et euh, donc là évidemment on n'a pas beaucoup d'exemples d'images et euh, donc ce qu'on a utilisé ici c'est des méthodes qu'on appelle de transfert d'apprentissage et on a appris un réseau de neurones ici à, à partir d'images qui n'avaient absolument rien à voir donc c'est euh, des, des images qui sont dans la base ImageNet et euh, qui ont permis d'apprendre un, un réseau de neurones et euh, le, le, le transfert a été fait de la manière suivante donc on a euh, pris trois coupes successives dans le volume IRM qu'on a interprété comme une image en couleur. Donc en fait, chaque coupe donc de, ce, de cet ensemble de trois coupes correspond à, euh, donc, virtuellement hein, à un canal de, de couleurs. Donc ImageNet, c'est des images en couleur. Et donc ça a permis d'appliquer le réseau euh, euh, appris sur ImageNet sur ces images et tout en introduisant un petit peu d'informations 3D euh, sans coût euh, en mémoire, etc., euh, qui, soit, euh, qui, soit, qui soit élevé. Alors, l'architecture du, du réseau a été aussi, bien sûr, un petit peu, euh, un petit peu modifiée et euh, il y a des, des, des poids qui sont aussi réappris. Donc, ça, c'est la méthode de transfert. Et donc, ça, ça permet à partir de très peu d'images de réentraînement, d'avoir des résultats en quelques secondes euh, avec des euh, des, des bonnes euh, euh, des bonnes des bonnes précisions en fait sur la, la segmentation et la reconnaissance des, euh, des différentes euh, des différentes structures alors je détaille pas ici les, les, les résultats ce qui est intéressant c'est de voir que le les, les exemples utilisés pour le réentraînement sont très peu nombreux le temps de, pour l'insérence, c'est vraiment extrêmement rapide et euh, on voit donc pour différentes structures ici des, euh, des, euh, des, des indices de DICE, par exemple, qui sont très élevés et des distances à la, la segmentation de référence qui sont très faibles. Ouais. Euh, un autre exemple ici où on a essayé de combiner une méthode d'apprentissage. Avec un a priori sur la structure des, données, des, des, des formes qu'on cherchait à segmenter. Donc là, c'est toujours l'exemple de l'imagerie pédiatrique du, du pelvis et on s'intéressait ici aux, aux artères et aux veines, donc une structure arborescente qu'on va introduire comme a priori en fait pour guider le, le, le, la recherche par le, par, le réseau de, par le réseau de neurones. Et donc là, ce qu'on fait c'est à la fois euh, la segmentation euh, des sauts sanguins et la classification simultanément entre artères et euh, artères et, artère et veines. Euh, un autre exemple ici en imagerie euh, euh, biologique, donc c'est euh, des images de, de biopsie où là ce qui a été introduit dans le, le, le réseau de neurones c'est un raisonnement à plusieurs échelles d'analyse qui imite en quelque sorte ce que fait euh, le biologiste, quand il a, elle analyse ses images, donc il va regarder, il va découper l'image en fait en petites régions, regarder déjà ce qui se passe au niveau de chaque région, avoir des scores, de sévérité par exemple de ce qu'il trouve, etc. Ensuite, il va les agréger pour avoir ensuite un raisonnement au niveau d'une lame, d'une lame complète. Donc là, là c'est l'architecture en fait du réseau qui est guidée en fait par la manière dont raisonnent les, euh, les biologistes. Voilà, donc là, c'est un autre, un autre exemple d'une thèse en cours aussi, euh, qui est euh, un, un, une application des réseaux de type euh, élève-prof. Euh, élève Et donc là, l'idée, c'était de s'appuyer sur ce type de, de structure pour apprendre un réseau sur des données cliniques où on n'a pas forcément beaucoup de modalités d'imagerie disponibles, en s'aidant d'un réseau euh, prof, entre guillemets, qui, lui, est appris sur des données multimodales, donc beaucoup plus, beaucoup plus riches. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir de, des, des, des fonctions objectives à optimiser qui optimisent la segmentation multimodale, la segmentation mon, monomodale, et qui cherchent à avoir une cohérence en fait, entre les deux, les deux réseaux. Voilà. Et donc, l'idée ici, c'est de pouvoir apprendre un réseau sur beaucoup de données, mais de l'utiliser aussi sur des données moins nombreuses. Euh, donc, toujours dans cette idée qu'en clinique, on n'a pas toujours autant de données que, que ce qu'on qu voudrait. Donc là, c'est un petit exemple qui montre ben, l'importance de, de, de l'utilisation de connaissances pour avoir une meilleure explicabilité des, des résultats. Donc ça, c'est un, un travail qui avait été fait par Vincent Couteau, donc avec... Euh, en collaboration avec Philips, et il avait travaillé, donc c'était un challenge des journées françaises de radiologie en 2019, il avait travaillé donc sur la détection de fissures du, du ménisque, et euh, en utilisant des méthodes par réseau de neurones relativement classiques, euh, les résultats étaient relativement bons, mais si on regarde ici les cartes d'activation, c'est-à-dire les régions qui contribuent le plus à la décision, donc ce sont les régions avec des couleurs chaudes, euh, on se rend compte que ce n'est pas très satisfaisant. Et Par exemple, il y a des régions qui contribuent beaucoup ici qui sont très loin de la région d'intérêt qui, euh, qui est là. Et Du coup, ça fait que les, les médecins vont avoir du mal à avoir une confiance dans le score qu'on peut leur donner euh, sur la, le fait que le ministre soit fissuré ou pas, euh, s'ils regardent ces cartes d'activation qui ne sont euh, pas du tout cohérentes avec la, la zone intéressante. Et donc, l'idée ici, c'était d'introduire en entrée du réseau non seulement euh, l'image IRM de départ, mais euh, une image aussi qui a été transformée en utilisant des connaissances sur l'apparence en fait, du ménisque et des fissures éventuelles dans les images et en appliquant des opérateurs ici morphologiques pour les mettre, euh, les mettre en évidence. Et donc, si euh, on utilise ces paires d'images ici en entrée, d'une part, on augmente. Le, le, le, la, la, les, la qualité des, des résultats donc sur les indicateurs quantitatifs et d'autre part, la carte d'activation ici, elle est bien plus satisfaisante et donc ça, ça contribue à avoir des réseaux qui sont plus explicables pour le médecin et qui du coup vont aussi, vont aussi vers une meilleure acceptabilité en fait des de, de, de, de, de, de résultats voilà, alors si on veut continuer dans cette idée d'IA hybride, donc la question c'est ben, quelles sont les méthodes qu'on veut combiner, euh, comment pour un problème donné, on va euh, savoir quand est-ce qu'on s'appuie sur les données, quand est-ce qu'on s'appuie euh, sur les connaissances et donc quels sont les rôles respectifs des données et euh, des connaissances. Euh, bon, la question évidemment d'acquisition et de représentation des, de, ces, de ces connaissances. Et euh, évidemment beaucoup de questions sur l'explicabilité. Alors l'explicabilité des résultats, des erreurs, des méthodes. Il faut aussi savoir pour qui on explique, pourquoi on explique. Ça ne sera pas le même niveau d'explicabilité, donc pas la même granularité, pas le même langage euh, d'explication. Et donc tout ça, c'est euh, des, euh, des questions auxquelles j'aimerais bien répondre là dans les, les prochaines années, donc grâce à, à, à ce poste. Donc, comme l'a dit, euh, dit Fabrice, euh, l'idée c'est d'avoir de, de, des collaborations entre le Lipsis et Elisir, euh, dans le cadre de Sky, donc, euh, qui peuvent s'ouvrir évidemment sur d'autres laboratoires qui, euh, qui contribuent euh, à Sky. Alors là depuis, euh, donc le, le poste a commencé début novembre, hein, c'est tout récent et euh, je n'ai pas beaucoup bougé de chez moi, comme vous pouvez imaginer euh, depuis ce temps-là. Donc pour l'instant, j'ai surtout euh, travaillé sur l'enseignement, bon, en, en fait depuis, euh, depuis septembre déjà, mais bon, voilà. Et euh, j'ai commencé à discuter avec les équipes sur des axes de, de, de recherche communs. Donc euh, voilà, on est en train de réfléchir sur des, euh, des sujets de, de stage qui pourraient être co-encadrés, et puis après aller un petit peu au-delà pour des, euh, des collaborations de, de plus grande ampleur. Et donc, une des idées, c'est aussi d'organiser des, des séminaires, des ateliers de discussion, etc. Donc, on voulait commencer ça cet après-midi, mais bon, à distance, c'est un, un petit peu compliqué. Et euh, j'en profite ici pour signaler que le 14 janvier, c'est la, la journée mondiale de la logique. Et donc, ça pourrait être l'occasion de, de faire un, un premier séminaire pour les... Les personnes qui s'intéressent à, à, à ces questions voilà donc je vais peut-être m'arrêter là pour laisser du temps pour, euh, pour des questions